Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore une fois d'Alana et l'enfant vampire, mon roman à paraître chez Scrineo le 16 avril. J'ai déjà fait une vidéo sur la recherche éditeur, j'ai fait une vidéo aussi sur la correction, j'ai fait un vlog aussi de correction et là dans cette vidéo on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet à savoir l'écriture, comment j'ai eu l'idée, Combien de temps j'ai mis pour l'écrire Toutes ces choses-là, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions, donc je vais y répondre en même temps. Mais je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi euh, j'ai écrit ce bouquin. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai écrit surtout de la littérature adulte ou euh, grands ados. Et là j'arrive avec un roman jeunesse, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête J'en ai déjà parlé sur Instagram dans un post, mais j'ai une petite sœur qui s'appelle Agathe qui a 12 ans, et qui avait très envie de lire ce que j'écrivais, sauf que ce que j'ai écrit, vous le savez sans doute, c'est pas vraiment adapté à une enfant de 12 ans. Donc je me suis dit, allez, je vais écrire un bouquin qu'elle pourra lire. A la base c'est vraiment ça, je vais écrire un roman que ma soeur pourra lire. Il se trouve que j'ai toujours aimé les histoires de vampires depuis mon adolescence, donc euh, le thème des vampires s'est très vite imposé. J'avais envie de faire quelque chose qui était un peu dans la lignée euh, d'Anne Rice. Je sais pas si vous avez lu ou peut-être vu le film Entretien avec la Vampire, Lestat le Vampire... La Reine des Dames, qui sont des, des livres qui m'ont profondément marqué et qui ont profondément influencé ma vision euh, des vampires, mais de faire en sorte que ce soit accessible aux ados euh, à partir de 12 ans et que ce soit pas trop euh, trash non plus quoi, parce qu'avec les vampires on peut vite aller très très loin. J'avais envie de retransmettre un peu cette ambiance que j'avais beaucoup aimée euh, dans les bouquins d'Anne Rice, tout en retrouvant l'idée de héros et d'héroïnes ados qui se retrouvent confrontés à tout ce qui est euh, surnaturel, paranormal, etc. Euh, Qu'on trouve un peu dans A ah, comme association, Derek Lom et, et Pierre Bottero par exemple, ou dans Artemis Folle où on a un petit peu ça avec euh, Artemis qui est confronté euh, au monde des fées. Tout ça c'est des influences qui ont nourri l'idée d'Alana et l'enfant vampire. Voilà un petit peu pour l'idée générale et pour tout ce qui est du scénario. Euh, l'idée de l'enfant vampire qui ne vieillit jamais, c'est quelque chose aussi que j'avais vu chez Anne Rice, quelque chose qui revient aussi dans Twilight, euh, l'idée de cet enfant vampire, cet enfant qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas grandir, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans la littérature euh, avec des vampires, et moi ça m'intéresse énormément. Donc voilà un petit peu euh, pour les inspirations, et ensuite pour ce tout ce qui est des personnages, euh, c'est venu un petit peu au fur et à mesure, évidemment j'ai voulu un cast qui était euh, assez diversifié. Très vite euh, Alana en tant qu'héroïne s'est imposée. Le fait qu'elle ait des douleurs chroniques c'est lié à ma vie perso et j'avais vraiment à cœur de proposer un personnage qui a un handicap et qui vit quand même des choses euh, extraordinaires et de ne pas avoir un livre qui soit basé uniquement sur sa maladie ou sur son handicap qui aurait été beaucoup plus dans le pathos et la tragédie et toutes ces choses là. Les deux autres personnages, Oli et Joao, sont venus assez naturellement. On voit venir à des kilomètres je pense, mais évidemment j'ai voulu casser le cliché du vampire à la peau de porcelaine. Quant au personnage Oli, c'était évident pour moi dès le début que j'allais avoir un personnage qui se questionnait sur son identité de genre parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder tout simplement. Sans pour autant que l'histoire ne tourne que autour de ça. Étudiant moi-même les questions de représentation en tant que lecteur, je trouve qu'il commence à y avoir des livres euh, avec des personnages trans ou grands questionnements, avec des personnages handicapés, avec des personnages racistes, etc., euh, mais où parfois euh, l'histoire ne tourne que autour de cet aspect de leur identité. Typiquement, euh, bah, un, un livre qui va parler d'homophobie au collège et donc bah, l'intrigue ça va être là-dessus quoi. Et j'avais envie de lier euh, les questions de représentation et la littérature de l'imaginaire, quelque chose qui permette de s'évader, où on a envie de vivre des aventures, où on s'identifie et donc avec ça je pense que j'ai un peu brassé la question comment m'est venue l'idée du livre et de l'histoire. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires euh, si je réponds pas à tout ce que vous voudriez savoir, si mes réponses appellent d'autres questions, posez-les dans les commentaires et puis je verrai peut-être pour faire une autre vidéo, on verra. Je vais passer à tout ce qui concerne la planification de l'écriture et le scénario. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des choses carrées, avoir les chapitres prévus à l'avance et que tout soit bien organisé. Donc tout de suite j'ai imaginé trois arcs narratifs, il y avait une phase d'introduction, une première phase avec l'enquête autour de l'enfant vampire et une troisième phase de résolution. Et à partir de là, j'ai commencé à imaginer mes chapitres, sachant que souvent, mes chapitres, ce sont des scènes qui se passent au même endroit. Il y a peu de changements de lieu au sein d'un même chapitre. Chapitre 1, euh, introduction de l'héroïne. Chapitre 2, euh, on en sait un peu plus sur les vampires. Chapitre 3, euh, elle fait la rencontre euh, d'Oli, parce qu'au début, elles n'étaient pas meilleures amies dès le début, mais elles rencontraient... Euh, au début de l'histoire etc etc jusqu'à la fin et ça m'avait fait quelque chose comme 18 chapitres je pense et euh, une fois que tout était bien calé euh, je pouvais commencer à écrire. J'en ai parlé un peu dans la correction mais cette idée des trois arcs a été complètement explosé au moment de la correction puisque j'ai retiré des chapitres, j'en ai ajouté à la fin et au final il y a moins des parties séparées ce qui n'est pas plus mal mais moi ça m'avait aidé au moment de l'écriture de bien séparer en parties pour visualiser vraiment le début, le milieu, la fin et ensuite pouvoir imaginer les différentes étapes de l'aventure d'Alana. Ensuite il a fallu écrire, et là euh, souvent je procède par ordre chronologique et j'écris le chapitre 1 et ensuite j'écris le chapitre 2 etc etc. Je me permets parfois des petites libertés si je suis un peu plus inspirée sur le chapitre 5 alors que j'ai pas écrit le chapitre 4, mais globalement euh, j'y suis allée chronologiquement. Combien de temps ça m'a pris pour l'écrire Alors je crois que j'ai commencé l'écriture pendant le Nano NaNoWriMo 2017, donc en novembre 2017, j'avais écrit je pense les deux tiers de l'histoire. Ensuite j'ai arrêté d'écrire parce que j'avais plus le temps et j'ai recommencé en février 2018 où là j'ai terminé le premier jet donc euh, je peux dire que l'écriture a été un peu morcelée mais mis bout à bout je pense qu'on arrive sur quelque chose comme deux mois et à ça il faut ajouter euh, bah, une semaine de correction par-ci un jour euh, de retravail par-là je vous renvoie à la vidéo dédiée à la correction. Voilà un petit peu pour euh, comment ça s'est passé et là je vais répondre à vos questions que j'ai notées sur un petit carnet pour ne rien oublié. As-tu fait beaucoup de recherches sur les vampires Pas tellement au final puisque euh, c'est clairement une mythologie euh, que je connais bien. J'ai déjà écrit sur des vampires dans le passé et je savais quel était le type de vampire que je voulais exploiter. Les seules recherches que j'ai vraiment fait au final c'est sur qu'est ce qui repousse les vampires et qu'est ce qui permet de tuer un vampire où là en fait j'ai fait la liste de tout ce qui était possible, de tout ce qu'on trouvait en littérature parce qu'au final il n'y a pas que un seul type de vampire, il y a plein de choses qui se mélangent et donc il faut faire des choix. Et donc j'ai dû choisir, est-ce qu'ils sont repoussés par l'ail Ok. Euh, est-ce qu'ils sont repoussés par les crucifix J'ai décidé que non. Est-ce qu'ils sont sensibles au sel J'ai décidé que oui, etc. Et puis j'ai fait la liste de qu'est-ce que je gardais et qu'est-ce que je gardais pas. Mais tout ce qui était sur comment les vampires sont créés, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts vivants, tout ça je le savais déjà à l'avance parce que j'avais mon idée du vampire déjà en tête. Autre question, ce n'était pas trop dur de devoir adapter son style à la tranche d'âge pas tant que ça au final puisque comme je vous l'ai dit en fait j'ai écrit ce bouquin pour ma petite sœur et donc au final je l'avais toujours en tête quand j'écrivais et euh, mon lecteur et ma lectrice c'était pas quelqu'un de flou et donc je savais quels étaient les livres qu'elle avait lu, quel était le niveau de langage euh, qui était adapté pour elle L'avoir en tête ça m'a vraiment aidé à adapter mon style et adapter mon récit euh, pour ce public-là. Quel personnage as-tu le plus de mal à caractériser Je pense que c'est Joao, le vampire sous la couverture parce que vous le verrez dans l'histoire mais euh, il a vécu pas mal de traumatismes liés au fait que c'est un vampire notamment. Résultat, lorsque j'écrivais ses réactions face à certaines situations euh, c'était parfois compliqué parce que je devais garder en tête qu'il euh, y avait possiblement un syndrome du stress post-traumatique. Je dirais que c'est le personnage qui était le plus compliqué à écrire à cause de ça, mais c'est pas pour autant que j'ai eu du mal à le caractériser. Bon, il y a le fait aussi qu'il est très secret parce qu'il parle pas beaucoup de son passé, etc. Même si moi je le connais en tant qu'auteur. Donc bref, voilà, je, je dirais que c'était jouable. Quelle étape du processus t'a donné le plus de fil à retordre euh, Je pense que c'était clairement la deuxième étape de la correction où j'ai dû couper énormément de choses parce que forcément, quand on a écrit, euh, bah, je sais pas, trois chapitres, quatre chapitres et qu'on se rend compte qu'on doit les retirer, ça fait un peu mal au cœur quand même. C'était vraiment pour le mieux, mais ça n'empêche que c'était compliqué. Pour terminer, il y a quelques questions sur l'écriture en général et pas sur spécifiquement Alana et l'enfant vampire, mais je vais y répondre quand même dans cette vidéo parce que je pense que c'est l'occasion. Comment tu... Te motive et tu trouves un juste milieu entre écrire trop et pas assez dans une période où tu as un travail salarié. C'est une question qui est difficile et à chaque fois je galère un peu justement à trouver un juste milieu. En général c'est rare que je fasse trop parce que le problème c'est souvent que je manque de temps. Ce qui fonctionne avec moi c'est vraiment la régularité. Je sais que quand j'écris pas pendant une semaine, deux semaines, j'ai énormément de mal à m'y mettre. Et je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de se lancer dans un projet, de faire que ça pendant un mois, pendant deux mois, euh, et ensuite de passer à un autre. Parce qu'à partir du moment où j'ai écrit, allez, 4, 5 chapitres, je commence vraiment à avoir mes personnages en main. Et c'est là où il faut que j'exploite au maximum euh, l'énergie que j'ai et l'habitude que j'ai réussi à mettre en place. Mais après je pense qu'il faut aussi apprendre à déculpabiliser vis-à-vis -vis de ça, et oui j'étais très déçue de ne pas avoir terminé Alana et l'enfant vampire durant le NaNoWriMo 2017 par exemple, parce que c'était mon objectif à la base, je voulais vraiment écrire ce roman en entier, et le fait est que bah j'ai pas eu le temps, et oui c'était un peu un coup dur pour moi, mais euh, le fait est que voilà, trois mois après je m'y suis remis et j'ai terminé le roman. Et c'est tout aussi bien en fait, et le résultat c'est que je l'ai terminé et qu'aujourd'hui il est édité. Moi ce qui fonctionne c'est essayer d'être régulier, mais si j'arrive pas, accepter le fait que peut-être c'est pas le bon moment pour écrire, peut-être que ce sera dans un mois, dans deux mois, dans un an. Voilà, ce sera ma réponse. Quand tu as un emploi, comment est-ce que tu arrives à te caler du temps pour écrire ce que j'ai appris à faire de façon générale, mais là c'est très personnel et c'est comment je fonctionne moi. Pendant longtemps j'ai cru que écrire le soir c'était ce qui me motivait le plus, mais en fait pas du tout. Et l'année dernière quand je travaillais à temps plein dans une boîte, en fait le moment où j'arrivais à écrire c'était à la pause du midi. Je prenais une demi-heure pour manger avec mes collègues tranquillement, et ensuite je me posais une demi-heure à mon ordinateur pendant ma pause pour écrire, et j'arrivais à être productif en tout cas, euh, plus que je l'aurais été si j'avais pris cette demi-heure euh, à 21h alors que je suis crevée et que j'ai qu'une envie c'est de foutre dans mon lit avec un bouquin. Il y a aussi la question de la hiérarchisation des choses. Je sais que j'ai des périodes où l'écriture c'est euh, ce qui est plus important pour moi. Donc ça veut dire que je vais mettre cette activité en priorité par rapport à, je sais pas, les répétitions de la chorale, euh, éventuellement les sorties avec les amis, ou la lecture, ou euh, les jeux vidéo, peu importe. Se prioriser ça veut pas seulement dire choisir l'écriture au détriment d'autre chose, mais aussi parfois le faire d'abord. Et qu'on veut être frais et disponible et en pleine possession de son énergie pour cette activité là, quitte à être un peu moins en forme pour les activités après. Mais la situation idéale, c'est celle où on a la possibilité de faire que ça. Tout de suite, on est 100 fois plus productif et on peut écrire beaucoup plus et on est plus dispo et on est plus en forme quoi, parce que bah on a la possibilité de se concentrer que sur cette activité et euh, l'écriture est pas reléguée dans un coin. Est-ce que tu as déjà eu des moments trop pleins après avoir trop forcé Je sais pas, je pense que ça m'est déjà arrivé mais pas depuis longtemps. J'ai eu des moments où j'avais l'impression de plus réussir à écrire parce que j'en avais trop fait et parce que je savais plus pourquoi j'écrivais et où j'allais. Et dans ces moments-là, en général, bah, tout simplement, j'arrête d'écrire, j'arrête de forcer. De toute manière, j'y arrive pas. Et bah, je fais autre chose. Je lis, je m'engage dans l'associatif, je crée une chaîne YouTube. <rire> Typiquement, hein, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube alors que j'écrivais plus du tout. Je pense avoir fait le tour euh, des questions, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous rappelle la date de sortie d'Alana et l'enfant vampire, le 16 avril chez Screenio. Commandez-le chez votre libraire ou commandez-le sur internet comme vous voulez. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux de mes déplacements, de mes dédicaces, donc euh, voilà, n'hésitez pas. J'ai aussi décidé de relancer la newsletter que j'enverrai une fois par mois. Pour vous inscrire à la newsletter, rendez-vous sur mon blog, vous scrollez toute la page et tout en bas il y a le formulaire d'inscription à la newsletter, comme ça si vous n'avez pas Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez quand même être tenu au courant de mes actualités. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip pour me soutenir financièrement. Euh, mettez un petit pouce en l'air, laissez un commentaire et puis on se donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos.